Moi, je m'appelle Luana Antunes Costa, je suis brésilienne et je travaille au Brésil dans une université tellement nouvelle. Elle a été créée pendant le gouvernement Lula. Elle s'appelle l'Université de l'intégration internationale de la lusophonie afro-brésilienne. Et on a deux campus. Un campus qui s'est placé au Sierra, au l'état de Sierra, C'est là-bas que je travaille. Et un autre qui s'est placé à l'état de Bahia, à San Francisco de Condes, c'est la ville. Et l'université, elle développe un projet innovateur, parce qu'elle elle fait une coopération internationale avec les pays de la communauté des pays de langue portugaise, donc la CPLP, et surtout les pays africains lusophones. Je travaille sur les domaines de recherche des études comparées, surtout euh, la littérature euh, francophone euh, des Antilles et la littérature africaine euh, de langue portugaise, euh, donc euh, lusophone. À l'UBM, je développe un projet euh, assez intéressant, c'est la continuation de ma recherche de post-doctorat. Donc, euh, je passais une année euh, à la Sorbonne pour le projet de le post Donc, j'ai connu M. Euh, silver Mimbondo-Bari, qui travaille à l'OBM au domaine de littérature francophone. Et en euh, ce moment-là, on travaille ensemble sur uh, une construction uh, d'un réseau entre intellectuels afro-diasporiques. Et ces contributions, toutes les contributions qu'elles ont apportées euh, au projet de, du mouvement de la négritude et aussi au projet de, du mouvement de la cruelité. Donc, euh, on travaille ensemble et en euh, partenariat euh, pour comprendre mieux comment ces réseaux étaient établis et quelles sont les contributions euh, pour les présents. Les moments clés euh, très forts pour moi, c'était à la conférence doctorale qui était établie au niveau d'une coopération aussi qu'un euh, laboratoire, euh, Les Afriques dans le monde. C'est un laboratoire qui, qui appartient à l'université Sciences Po. Donc, j'ai pu présenter une partie de la recherche, euh, surtout sur la pensée euh, d'une écrivaine anthropologue aussi euh, afro-brésilienne qui s'appelle euh, Lélia González. Et donc euh, j'ai pu connaître le public, euh, les étudiants des l'UBM mais aussi les étudiants de Sciences Po et c'était euh, vraiment un moment de grand plaisir. Un autre moment fort, c'était euh, une intervention que j'ai pu euh, enfin, apporter au cours des masters, au cours des masters de genre, au master aussi des études culturelles. Donc, je peux présenter euh, sur les réseaux, les écrivaines, surtout martiniquaises qui ont apporté des contributions sur le mouvement de la, de la négritude et surtout sur la pensée de Suzanne Césaire. Pour moi, le plus, plus grand avantage, c'est que moi, je suis une maman solo. Donc, euh, une chercheuse maman solo au Brésil et surtout qui travaille sur la littérature francophone, euh, c'est un peu compliqué parce qu'à partir du Brésil, on n'a pas beaucoup d'accès aux livres, euh, à tous les réseaux bibliographiques et même euh, les réseaux entre le, les chercheurs qui sont placés euh, en France. Et surtout, euh, la possibilité de connaître les mouvements de la diaspora française ça, ça me permet d'avancer un peu plus sur le euh, travail, voilà. Et surtout les côtés du temps. Là, pendant ces séjours, j'ai eu le temps pour me concentrer, pour euh, même connaître les, les recherches que qui mes collègues euh, ils font ici, à l'UBM, les autres laboratoires, euh, les réseaux bibliographes. Euh, et voilà, je pense que ce, ce sont des points forts. Euh, au niveau de la coopération internationale, on envisage euh, mettre en place un projet de collaboration euh, pour, euh, enfin, qui, qui, qui puisse aider les étudiants brésiliens et aussi les étudiants africains qui travaillent à, à Unilab, qu'ils puissent venir euh, soit pour les masters, soit pour les doctorats et au niveau aussi de la licence qu'ils qu puissent venir en France euh, à l'OBM et aussi au niveau de, de la collaboration entre les groupes de recherche euh, les groupes émergents les Afriques qui commencent maintenant à travailler un peu plus concrètement à l'OBM et aussi des groupes de recherche qui travaillent sur les études des genres mmh. Oui je pense que ces projets euh, de c'est un projet incroyable qui, qui mérite en fait d'être connu euh, à l'espace des universités du sud global parce que surtout pour les, pour les chercheurs, pour les professeurs qui travaillent sur ces réseaux d'études culturelles, les réseaux aussi de, des études, af études africains parce que vraiment à euh, mais on a tout, euh, une possibilité, toute une possibilité pour développer la recherche à partir d'une grande bibliographie qui est présente dans cette université et aussi tout un réseau d'intellectuels de, africains, européens et enfin de, de partout qui, qui travaillent ici, donc je pense que les recherches entre les deux, euh, enfin, les deux espaces globales, euh, elles euh, pourraient apporter des contributions pour la pensée, euh, surtout sur l'Afrique globale.